My god, I'm boy, On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais une, une vidéo d'un match sur Rocket League, vraiment un match. Full, tout le match, il y aura tout le match et il n'y a que ce match-là. Euh, parce que j'ai envie d'uploader du Rocket League, mais je n'ai pas envie de tryhard, je n'ai pas envie de, de faire un truc spécial. Ah oui, c'est vrai que je suis plus en cageau. parce que je viens de renoncer le jeu, ça fait une heure que je suis dessus là. Et je suis juste ce match, puis après, euh, c'est tout et du coup là, je suis plus en cageau. Oh, J'étais en cageau, en, en train d'essayer de rentrer des freestyle, des clips, seulement du moins. Just coming in hard and use all these balls, all these balls. Is it boost je vais revenir challenge Donc là il est à 100 il faut que je le est parce que j'ai le temps d'aller prendre le boost alors ils se remettent en place apparemment non. du coup là j'ai lancé de la compétition solo ah d'ailleurs c'est un 100 joueurs, euh, c'est joueurs joueur Steam, j'ai pas eu ça Mais je sais pas quel l'utilise. utilise. je crois que c'est une Takumi les... Les coups. Ah non il joue il joue à deux minutes très bien de toute façon c'est dedans donc c'est rien que j'arrive à essayer la chose. bref et donc je juste upload ce, ce match juste parce que vraiment j'ai envie de <rire> Je J'aurais qu'elle dit contente alors est-ce que ça va vous tranquille j'espère pour vous que ça va bien en tout cas alors, on va voir ce mec qui va et qui est censé me détruire, hein, parce que vraiment euh... okay. je sais pas ce qu'il fait J'arrive vraiment tranquillement petit grip. je vais juste plus venir le, le tirer, je sais pas pourquoi j'essaie de replay sans pas exprès et bon voilà j'arrive tranquillement je... on, on est vraiment joué tranquille on n'est pas là pour gagner pour euh, faire je sais pas quoi je viens je, je suis vraiment là je m'amuse je m'amuse et je miffe beaucoup aussi énormément replay replay replay replay replay plein de replay j'aime j'aime ces replay, bref je mmh. <rire> suis censé me faire destroyed normalement. Ouais. Euh... Banger. Okay. C'était pas un banger, c'était plus un floater, mais.. Mmh, you know, you know C'était pas vraiment un floater, C'était un, okay, un, <rire> un floater, ok, c'était euh, un floater. C'était un floater, un floater qui était assez rapide. On va dire que j'ai le temps de fonds de boost même si en réalité je n'ai pas le temps. Ah bah si on peut bien... Peu alors je bois ici, ok, très bien, je prends, je prends, je prends... Je prends le petit air dribble, ça part en clip, et là du coup on va pouvoir save de ripé en même temps de faire un truc, parce que le clip parfois ça bug et du coup je peux... Euh, sortir le clip du coup je sortirai la clip dans euh, la playlist clips hein, sur ma chaîne si vous allez dans les playlists j'ai une playlist clips et je mets mes clips sur le parce que j'ai rien plus des clips sur RocketLive au final <rire> voilà c'est tout donc je, vais, puis je, vais, je, vais, je mettrai peut-être aussi sur Insta oh, attention passer bien ça peut-être par contre peut-être peut-être un, un petit play comme ça je sais pas tu vois en tout cas ça va en clip petit montage mais oui je sais pas faut que je joue plus à roquette <rire> du coup mais ouais why not une autre écoutez du coup j'espère que ça va bien j'espère que vous allez bien vous n'avez pas du tout manqué que le roquette vous n'avez pas manquer parce que sinon c'est pas avec nous vous allez ultra servi en roquette Déjà que je suis ultra lazy de faire les, les sous-titres en français de, de ma dernière vidéo et de ma première vidéo en bridge sur Epilcel. De ma dernière vidéo sortie, oh là j'ai bump, d'accord. Allez, je sais pas ce que je pense, un pinch. Je sais pas ce que je fais, je sais pas ce que je pense, fake, hop, et je la marque, allez ça part en prod. <rire> oh oui, oui, oui. Là, je continue, je dois des, des clips sur des clips sur des clips sur des clips, puis encore deux clips. J'arrive avant, je le bump un peu. Donc, contrôle la balle, je sais pas du tout où il est. Je vois, il hein. est. Flic, c'est pas dans les cages. J'ai trop de faire. Je repars en contrôle. J'ai vu il était, je regarde derrière moi, j'aurais pas dû faire ça. Et j'ai perdu un peu le contrôle de la voiture. Il est juste derrière le balle, voilà. Ça laisse un peu de temps, oh, oh, oh. <rire> je Je m'amuse un peu avec lui, je t'avoue. Bon, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais franchement pour un mec qui, est, qui a pas joué depuis assez longtemps, d'ailleurs il y a toujours égalité. Ah non il y a 5-3, autant pour moi, autant pour moi. Il y a 5-3, j'ai pas avoué. Je vais aller 3-3 là pendant un, un petit moment. Et puis euh, de toute façon c'est du lequel donc il travaille un peu. On va juste essayer d'arriver avant lui à la balle j'allais dire mais apparemment non c'est un good, good good ouais bah good challenge écoute il aurait pu challenge beaucoup plus tôt c'est pour ça j'ai reculé vraiment parce que je me dis qu'il allait juste challenge beaucoup plus tôt et sur la balle j'aurais juste la save là, sur le bad ball même si j'ai peut-être dû attendre pour avoir un near touch et avoir un, un meilleur. Save. Je vais juste venir prendre mon boost et je vais essayer de la push. J'essaie vraiment de la tirer vers, vers ses cages. Comme ça, ça me faisait un tir cadré. Et puis utiliser un peu son boost pour essayer de la save. Mais non, il égalise. 5 partout. 5 <rire> partout anyway. Anyway, anyway partout ok oh là là oh là, là. j'ai entendu j'ai entendu que sa voiture arriver hein, parce que le son du jeu en tout cas dans mon cas c'est pas, pas très fort j'ai entendu quand même arriver bon on fait des trucs basiques hein, je vous ai dit on va pas faire des trucs simples. bon il y a eu un petit un petit air dribble qui était plutôt pas mal mais on reste sur des trucs basiques, on est là pour chill, on n'est pas là pour tryhard ou pour quoi que ce soit Si, gagner la game quand même, c'est c'est sympa On ne voit pas tryhard Il se je sais pas quoi pas, c'est pas grave Oula, oh oh gros lag, GG Bon les amis j'espère que vous avez kiffé un peu cette vidéo. Bon j'ai savé le replay, j'ai pas mis non c'est pas très grave. <rire> j'espère que vous avez quand même kiffé cette petite vidéo, ok c'était une game, c'était très court et <rire> c'était très court mais voilà. Je peux faire des, des uncut, euh, uncut rocket league vidéo de une ou deux games en vrai, si vous voulez. Ou alors avec des cuts, avec des cuts, je pense c'est beaucoup plus sympa parce que la vidéo est pas aussi longue et puis je peux faire un peu édits assez sympa aussi. Bon voilà, j'ai vraiment juste envie d'upload un peu de, de Rocket League content. Et euh, voilà. Aussi, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, à partager sur les réseaux sociaux, tel que Twitter, Facebook, tout ce que tu veux. D'ailleurs, tous les réseaux sociaux sont description. Vous avez mon Twitter, mon Instagram et le lien de ma chaîne aussi dans la description mon discord aussi et le discord c'est vraiment un discord chier c'est pas un truc ultra pro tout ça bon je l'ai créé à l'époque où je travaillais des fortnite donc tu as plein de trucs sur fortnite bref en tout cas là vous avez une une vidéo qui s'affiche à l'écran par rapport à ce que vous regardez sur youtube et sur ce je vous dis à la prochaine c'est ciao ciao je sais marquer ça avant la fin, non Ok, allez ciao